Bonjour, je suis Joachim Claudet, euh, directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le CRIOB, où on étudie euh, tous les, les, les, les événements qui attraient au changement en cours euh, dans l'océan. Moi, je travaille sur euh, ce qu'on appelle la durabilité. Euh, avant, on pouvait appeler ça le développement durable, mais c'est un peu différent. La durabilité, c'est concilier euh, un, un bon état de l'environnement, parce que on en a besoin pour notre bien-être, que ce soit pour euh, respirer, pour protéger nos côtes contre l'érosion côtière, que ce soit pour euh, pêcher de quoi manger. On s'intéresse à tout ça, ce qu'on appelle aussi les, les services écosystémiques. Donc, comment permettre de les maintenir dans le temps tout en pouvant en bénéficier, donc en pouvant pêcher du poisson ou en, en ayant des activités dans cet environnement, donc forcément en ayant un impact euh, sur l'océan. Je vais vous en citer deux, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que les autres, mais, euh, mais c'est deux qui me tiennent à cœur. C'est euh, d'une part, en ce moment, il y a une espèce de course vers l'exploitation des, des minerais dans l'océan profond. Euh, or, on connaît peu de choses, voire presque rien, il faut le dire, de l'océan profond. Donc, avec d'autres scientifiques, on, on essaye d'appeler de, de, à un moratoire à l'exploitation minière dans l'océan profond pour qu'on puisse comprendre cet écosystème, pour en évaluer les impacts qui, euh, liés aux activités qu'on aurait en, en l'exploitant, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'exploitation, mais qu'elle puisse être durable. Donc c'est la première chose, c'est le moratoire pour l'exploitation euh, des fonds marins. Et la deuxième, elle a trait aux aires marines protégées, qui euh, ce sont des zones euh, délimitées dans l'océan, où euh, normalement, et pas assez souvent, on réglemente les activités humaines pour qu'il y ait moins de pression sur l'écosystème, que l'écosystème marin se régénère et qu'il puisse par là euh, exporter ses bénéfices au-delà de l'air marine protégée. Donc, Par exemple, une zone où on va moins pêcher ou plus pêcher du tout, les poissons vont grandir, se reproduire, être en meilleure santé, et s'exporter en dehors de la réserve et pouvoir réalimenter les stocks de pêche à l'extérieur. Et donc on a beaucoup d'air marines protégée dans le monde, mais avec des trop faibles niveaux de protection. Et donc ils fournissent peu, voire pas du tout de bénéfices. Et donc mon deuxième souhait, ça serait qu'on augmente le niveau de protection dans les aires marines protégées, pour qu'enfin elles puissent devenir efficaces et qu'elles participent à protéger la nature et bénéficier aux gens. C'était super. C'est-à-dire que c'était, je trouve, le très bon mélange entre... Euh, euh, ce qu'on peut trouver dans certains aquariums, donc on voit des poissons en, in, euh, dans des aquariums, et euh, un, un, un haut niveau d'exigence, d'explication. Euh, et donc on n'est pas juste là pour passer un bon moment et voir des poissons à travers une vitre, on est aussi là pour apprendre des choses. Et ce n'est pas non plus euh, rébarbatif, enquiquinant, ennuyant pour les enfants. Euh, la preuve, mes filles, qui ne sont pas des grands exemples de patience, et si je peux vous le dire, elles ont adoré.